Le projet de être Le Vent, il est né vraiment d'une volonté commune. Enfin, on avait beaucoup, on avait la même envie de faire un, un livre assez imposant, ambitieux, d'aventure. Et euh, on en a longuement discuté. Et après, par contre, il a commencé par euh, mes dessins, euh, où j'ai fait dans un carnet pas mal de dessins, de personnages, de scénettes. Euh, des morceaux de texte, de dialogue, etc. Et j'ai transmis ça à Paul euh, et en lui disant qu'il pouvait piocher ce qu'il voulait ou, ou ne tenir compte de rien. Que euh, donc Paul dit souvent que c'était un peu son, son coffre à jouer dans lequel il pouvait piocher pour, pour raconter euh, avec tel ou tel personnage. Mais euh, donc on a fait quand même un peu un ping-pong et, et même si parfois on dit « voilà, on a commencé par mes dessins », Paul dit souvent ça, moi j'ai tendance à dire qu'on, voilà, on... de toute façon c'est un truc qu'on a pensé tous les deux dès le départ et euh, moi je l'aurais absolument pas fait sans lui ou avec quelqu'un d'autre, donc euh, parce qu'on se connaît depuis maintenant 11-12 ans, on se connaissait déjà depuis longtemps et, euh, et on avait envie de travailler ensemble, donc euh... ouais. dans notre volonté de départ, on s'était dit clairement qu'on voulait trouver, enfin, apporter un roman, un rapport texte-image plutôt d'album, euh... Paul a une très bonne connaissance de l'album euh, même s'il si n'en a pas fait tant que ça peut-être des bêtises mais il a fait beaucoup d'autres choses mais en tout cas il a une très bonne connaissance de l'album euh, on aime tous les deux beaucoup ça et du coup euh, voilà il y avait vraiment cette volonté moi j'avais remarqué que ça se faisait pas tellement dans, dans ce format là de, de roman et du coup après c'était de trouver euh, en termes euh, euh, voilà sur du noir et blanc qu'est-ce qu'il était possible de faire et puis aussi de, de, de trouver l'éditeur qui, qui, qui accepterait de le faire, de, de, de, de le faire avec des contraintes, des conditions. Et, et après, ce qui s'est passé, c'est que aussi Paul euh, avait ce... C'est pas ce qui était calculé au départ, mais il y avait ce truc que Paul il a très longtemps travaillé pour la presse et qu'il est très habitué à l'écriture sous contrainte d'espace, de, de, euh, de caractère, euh, puisqu'il a longtemps travaillé, notamment chez Astrapi. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'auteurs, parce que sur une, toute une phase euh, finale, euh, enfin, en tout cas intermédiaire de, de, de notre projet, euh, bon, il bah, y a des, des morceaux à réécrire où il ne peut plus toucher euh, au format du texte parce que mes images sont déjà présentes. Et bah, être capable de, de réécrire avec cette contrainte de, aussi forte de, de format, bah, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'auteurs, en tout cas qui auraient envie de le faire, mmh. euh, qui se l'imposeraient. Et lui, euh, je pense qu'il est déjà il est très sensible à l'illustration euh, et en plus voilà c'est quelque chose qu'il qui, qui sait faire et qu'il aime faire en fait. Quand on avait commencé le projet, on ne s'était pas arrêté sur des aussi gros euh, livres et euh, on en avait un petit peu discuté. Moi à vrai dire je ne pensais pas qu'un éditeur accepterait de faire un, un aussi gros livre euh, dès le départ et en fait du coup on avait euh, découpé euh, beaucoup plus. Et, et Sarbacane a finalement, donc Thibaut Bérard, chez Sarbacane, nous a dit euh, « Non, non, mais je pense qu'il faut faire euh, un gros livre, quoi, en fait. » Et du coup, on a, Paul a, a regroupé, alors c'est vraiment un, quelque chose qui reste de ça, parce que Paul a, de toute façon, à l'époque, il avait écrit simplement l'équivalent du livre 1, et du coup, voilà, il n'y a pas eu, c'était pas tout été écrit, on a regroupé, mais c'est quelque chose qu'il a gardé dans son découpage, comme ça, et, et qui marque, du coup dans le livre, les retours à la vie normale à chaque fois, enfin les, les sorties du jardin, en fait le retour dans le monde réel, et arrive à chaque fois à la fin de, de chaque livre. C'est d'abord un grand roman d'aventure euh, qui se raconte par le texte et l'image, euh, ensemble. Euh, parfois, euh, d'ailleurs, il se raconte différemment dans le texte et, et dans l'image. Euh, et c'est l'histoire d'une petite fille qui va fuir quelqu'un de sa famille, un événement familial et un contexte familial euh, dans une maison assez ancienne dans laquelle elle vient d'une maison de famille euh, où elle vient d'arriver. Et en fait, en, en, en fuyant, elle va passer par, euh, par une fenêtre et passer dans un monde euh, merveilleux dans lequel, euh, par exemple, son, son chien Pavel, euh, elle se met à pouvoir discuter avec lui. Euh, et dans lequel elle va rencontrer euh, plein d'habitants, euh, parfois assez étranges, euh, drôles et, et euh, avec un folklore, avec un voilà tout un, un univers. Et donc elle va devenir en fait la, la protectrice à sa grande surprise. Et elle va apprendre qu'elle doit protéger le jardin contre une menace qui, qui monte. Et voilà. Le, le jardin, il est. Pour nous, il y avait un, un, notre point de départ, c'était de se dire euh, le jardin, quand on a la chance d'avoir un jardin quand on est enfant ou d'aller au parc, euh, il y a ce truc du jeu d'enfant dans le jardin où on attribue à, à l'espace une importance beaucoup plus grande qu'elle qu n'a réellement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce petit bout au fond du jardin, bah, en fait, ça représente quelque chose de beaucoup plus grand euh, et que... Au fil des jeux, en plus, ils se renouvellent, ils se reconfigurent, etc. Et en parlant de ça avec Paul, il y a du coup quelques années, parce que je crois que quand on, le début, quand on, on a commencé à parler de ce projet, c'était 2015, 2016, euh, on s'est dit, mais en fait, euh, il y a un truc avec le jardin de l'enfance, quoi et en, et en comparant nos expériences, qui étaient très différentes, mais il y avait quand même ce, ce point commun de l'imaginaire dans le jardin. Et on s'est dit, mais euh, alors évidemment que c'est en littérature jeunesse, euh, un motif récurrent euh, et je comprends pourquoi en même temps et, et on s'est dit bah tiens on va commencer à imaginer nous notre jardin euh, commun comme comment il serait et comment on le rêverait euh, et et ensuite on a incarné un peu je pense quand même une partie de nos enfants et, et de ce qu'on aurait aimé aussi être euh, en tant qu'individu dans Violette, quoi. C'est-à-dire qu'on a, on a un peu... Euh... Bah, c'est le, le jeu de la littérature, quoi. C'est un peu incarné, quelque part, en, en Violette. Paul, il dit souvent, à propos, en tout cas, du Jardin sauvage, et je le rejoins pas mal là-dessus, c'est que je dirais pas... En fait, je pense pas euh, que l'imaginaire soit entièrement autre chose. C'est-à-dire c'est un, une forme d'échappatoire, mais c'est plutôt un, une espèce de béquille, quoi. C'est-à-dire que... On ne peut pas non plus. Un enfant, il n'oublie pas le réel. Il a tout à fait conscience que c'est de l'imaginaire et un jeu, etc. Et je trouve que justement, ce recul-là, c'est ce au contraire pas du tout dégradant pour l'imaginaire, c'est au contraire ce qui le renforce, parce que c'est une subtilité, en fait, de, de savoir que. que, que c'est du jeu, que c'est du. Et, et du coup, je ne dirais pas tout à fait un échappatoire, mais plutôt une espèce de quelque chose dont on aurait besoin en fait, euh, une espèce de béquille, de support euh, de poésie, enfin de, de et euh, ouais, je, moi je le, dire, je le vois plus comme ça et, et du coup surtout d'un truc euh, qui ne devrait pas être réservé aux enfants en fait et, et j'ai eu la chance de, de, de, et notamment par exemple Paul est quelqu'un qui a beaucoup de fantaisie dans la vie, il a beaucoup de il n'est pas non plus complètement excentrique, mais il a une forme d'excentricité de, et de fantaisie qui, que je, que j'ai pas spécialement dans ma vie euh, à moi. Enfin, que j'ai pas, en tout cas que je je suis pas euh, que je montre pas nécessairement. Mais euh, mais je suis très admiratif de ça, de de de ce plaisir. Euh, qui peut avoir. Il y a une semaine, on allait au marché, il s'est acheté un chapeau melon, il a mis le chapeau melon au milieu du marché, et il se promenait avec son chapeau melon et son impère, on aurait dit un, un inspecteur. Et ça, et ça m'amuse énormément. Quoi. Et et de toute façon, c'est quand même très amusant, mais oui. moi, on s'amuse beaucoup. L'idée du tome 2... Euh, je, je c'est plutôt... En fait, encore une fois, c'était un truc où on a... Tous les deux, Paul et moi, étaient été confrontés à comme énormément de gens à partir d'un certain âge. Moi, pour en fait, ma grand-mère, lui, pour sa belle-mère, euh, a, le, quand, on est très, quand on est très vieux, euh, ce qu'on réimagine. Euh, on a l'impression de voir quelque chose, on a, on a des, des réminiscences, de, on a des souvenirs qui remontent, qui sont très anciens. Parfois, on ne comprend pas pourquoi, parce que c'est anecdotique. Et en fait, ça... On se questionnait pas mal sur ce... Parce qu'il y a aussi des souvenirs... Alors, ça peut être gênant, ces réminiscences, mais il y a aussi des trucs très heureux, en fait. Et, et des changements de personnalité. Euh... Alors, ma mère, qui est soignante a beaucoup travaillé euh... Euh... auprès des personnes âgées. Donc, on... c'est pareil, c'est un... quelque chose qui l'obsède pas mal. Enfin, qui l'obsède non, mais qui la concerne énormément. Donc, c'est un... un sujet récurrent avec elle. Donc, on parlait beaucoup de ça avec Paul et... et... À peu près dès, enfin, même au moment du premier tome, on, moi, j'avais l'envie de, de faire répondre euh, l'imaginaire euh, de l'enfance et, euh, et ce qu'il en reste euh, beaucoup plus tard. Et, euh, et je, le, le tome 2, en fait, on en a reparlé avec Paul quand le tome 1 est sorti. Euh, il y avait une condition de la part de l'éditeur de voir comment, comment se porter le tome 1, etc. Et je me souviens qu'on l'a proposé, euh, on a dit, euh, on, avec Paul, on s'est dit que c'était intéressant, on a appelé Thibaut, on a dit euh, « Thibaut, dans le tome 2, elle sera très vieille ». Et, et en, Thibaut nous a dit « Ah oui, super, c'est une super idée, allons-y », et tout, machin. Et euh, on a raccroché, et Paul s'est mis à bosser dessus, et, euh, et voilà, on a retravaillé comme sur le premier tome. Et, euh, et, et je crois que c'est… enfin, Moi, j'étais super content de découvrir euh, ce que Paul écrivait dessus, de de plus d'imaginer qu'elle qu qu a du recul aussi sur les âges qu'elle a connus. Alors le « nous », je dirais deux choses, ça m'évoque deux choses. C'est euh, le fait de pouvoir à nouveau rencontrer du public depuis quelques mois. Le fait surtout avec, ce, enfin avec Violette d'avoir rencontré beaucoup d'enfants super enthousiastes, super euh, parfois critiques aussi, euh, qui posent des tas de questions sur le livre et qui... J'ai pas forcément connu ça avant sur mes autres livres et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, enfin qui est très plaisant d'échange et, de... et l'autre chose c'est le nous avec Paul d'avoir fait ces livres ensemble et, et euh... voilà qui était un super, je l'ai pas été tout de suite triste mais en ce moment je suis un peu triste d'avoir terminé être sur le vent, parce qu'on en parlera, enfin, lui et moi, on, on, visiblement, on en parle, on parlera plus d'elle, enfin, on parlera d'elle au, au passé, euh, parce que les livres, voilà, ça clôt l'histoire. Et euh, voilà, donc Paul et moi, et puis le fait de pouvoir rencontrer à nouveau du public.